Alors, je vais lancer un mot par ici. Yeah. est-ce que je vais mettre le là voilà. je mets le son <rire> comment ça va ok bon. alors comment dans le je vais fermer la fenêtre parce qu'en fait la portes donc comment vous allez comment ça va une nouvelle semaine qui commence euh... bon toujours euh, toujours en fond le pas J'espère que vous avez peut-être un bon week-end, que euh, enfin, vous avez réussi à, à reprendre euh, de l'énergie. Donc, si vous avez euh, une que l'on échange directement ensemble, vous avez vos, les espaces euh, les de chat de directement pour que l'on puisse échanger. Et euh, là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, notamment euh, par rapport aussi au, au podcast qui a été euh, publié en fait euh, ben, ce samedi sur l'équilibre j'avais envie que partage ensemble euh, la problématique de l'équilibre vie pro et vie perso vie perso euh, parce que souvent, en fait, comme je vous disais dans le podcast, je vais revenir un petit peu sur les principes aussi de, que j'ai partagés dans l'épisode du podcast. C'est. Euh, voilà, on va, je vais revenir dessus et puis ensuite je vous partagerai euh, quelques, quelques petites choses que j'ai pu mettre moi euh, dans, dans ma vie quotidienne en place. Et euh, en fait, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, et j'en parle. Dans l'épisode. Euh, D'ailleurs, j'ai pris toutes mes notes euh, de vous partager dans une euh, de l'épisode podcast, comme ça je vous les mettrai directement. Et puis, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on parle d'équilibre, on a cette euh, image d'une balance. En parfait équilibre donc en fait si je prends mon crayon si je parle d'équilibre vous allez me dire euh, c'est ça donc en gros euh, le parfait équilibre c'est lorsque mon crayon sont euh, parfaitement voilà, et encore là, il un peu de voilà. mais c'est en tout cas cette image que l'on a de l'équilibre et euh, le problème qui fait c'est que là en fait, il y a juste le centre, un point 1 et un point 2, les extrémités. Et c'est comme si en fait ces extrémités représentaient euh, des claques, on va dire. si c'est un des de de la balance. Le problème qui se passe, c'est qu'on euh, a cette image de l'équilibre, mais notre vie quotidienne n'est absolument euh, pas calquée sur Équilibre parfait euh, 50-50 avec un, un, deux extrémités qui sont des plateaux. Nous, dans euh, nos euh, très clairement, on a un nombre incalculable de euh, plateaux. Donc, euh, déjà en fait, euh, bah, l'équilibre 50-50, plus on a de plateaux, plus on doit diviser. Donc, ça ne fonctionne pas. Et puis, dans nos vies quotidiennes, on a euh, différentes activités, on euh, a différentes problématiques, on euh, a différentes euh, envies, possibilités, etc. Donc on ne peut pas être euh, linéaire et euh, moyen en fait, sur tout. Euh, par exemple, euh, si je prends notamment que je suis avec mes euh, enfants, je peux être et à faire à manger euh, et à être avec mes enfants tout en, en réfléchissant par exemple euh, au prochain euh, rendez-vous, euh, euh, prochaine réunion euh, pro que j'ai. Et donc euh, je ne vais pas être spécialement que à 100% à faire à manger parce que j'ai mes enfants. Donc les enfants vont eux prendre aussi leur part et puis inconsciemment je vais avoir ma tête aussi. C'est bien fonctionner à côté. Et, euh, et tout ça mise euh, tout à deux, on se rend bien compte que euh, la balance, équilibre parfait du 50-50, elle euh, n'est pas en fait euh, faisable c'est enfin, pas euh, trop complexe en tout cas de euh, vouloir chercher euh, l'équilibre parfait de cette image de la balance 50-50 parce qu'en fait, elle n'est absolument pas euh, réalisable dans nos vies. Donc déjà, je pense que c'est important de bien poser les bases sur cette euh, recherche en fait, qu'on fait systématiquement de l'équilibre parce qu'on a une image qui est faussée et la véritable euh, bonne image que l'on peut plutôt euh, prendre pour avoir une, cette euh, recherche d'équilibre c'est plutôt comme la table de mixage par exemple quand on imagine un studio d'enregistrement avec les tables de mixage euh, de prise de son et bien là euh, avec les le, le, je ne sais pas combien de curseurs différents il peut y avoir sur une méthodes de mixage, mais ça c'est davantage en fait l'équilibre de notre vie, euh, que ce soit pour perso, mais en tout cas l'équilibre de notre vie que l'on recherche, c'est plutôt une multitude de curseurs, plutôt que euh, deux curseurs avec lesquels on essaie toujours d'aligner euh, la moyenne. Et la moyenne, en fait, notamment quand on n'est pas dit de curseur, euh, pas 50-50, c'est euh, un qui est peut-être à 20, un autre qui est à 30, un autre à 2 ou à 40, et ainsi de suite. Et là, on crée en fait notre propre équilibre par rapport à un certain moment donné de notre vie, de notre journée aussi, parce que notamment dans, dans le matin, quand je suis en famille pour préparer les enfants, etc., avant d'aller à la journée et d'être en activité si on a bah, les, les, les, les journées qui sont bien semblées comme ça, euh, et ben, on a des curseurs différents. De si par exemple on a des enfants avec nous et qu'on euh, va avoir aussi d'autres activités, ben là c'est pareil, les curseurs nous jouent, en fonction du fait que si les enfants font leurs activités, ou si nous, euh, on a besoin de, de temps pour nous, enfin ouais. Donc c'est vraiment euh, très important d'enlever cette balance et de plutôt voir une véritable euh, Grande et belle table de mixage où euh, on joue justement avec ces curseurs. Donc, une fois qu'on a bien cette euh, image en tête, ça nous permet de euh, mieux comprendre et aussi d'aller mieux explorer euh, les possibles et d'aller explorer aussi euh, ce qui parfois en fait. Euh, manque euh, les solutions qui pour, pourraient, enfin en tout cas les solutions que nous pourrait pour, pour, pour se mettre. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que souvent ces solutions, on peut aussi avoir peur d'aller les explorer, parce qu'on va aller sur enfin, des, des rythmes inconnus. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que même sur les journées quotidiennes dans lesquelles on n'est pas à l'aise ou qu'on euh, sent que bah, ça ne nous correspond pas mais euh, on se dit bah, je préfère rester dans cette zone-là même si je ne suis pas très à l'aise mais au moins j'y suis et en fait euh, bah, je, je connais plutôt que d'aller euh, tester euh, autre chose qui pourrait en fait être bien mieux mais qui nous demanderait en fait, de, de sortir des routines que euh, l'on connaît et parfois sortir de sa routine et eh bien ça nous euh, déstabilise et même si c'est pour aller vers du mieux bien, nous ce qu'on enfin, en fait qu'on voit c'est de se dire ok euh, mais ça va nous déstabiliser peut-être que euh, ça va pas fonctionner comme je l'ai etc on enfin, va, va se faire vraiment plein de, de petits plans comme ça euh, mais, en général côté euh, le pire quoi. On va plutôt se projeter sur le pire du pire plutôt que de se dire ok si je change euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui va en découler, vers quoi je veux aller. Et souvent quand on cherche vers quoi je veux aller, euh, on se dit euh, bah, moi j'aimerais ça, mais en fait on va quand même se faire le scénario du pire du pire. Et c'est souvent, euh, souvent le cas. Lorsqu'on est euh, face à ce, à ce petit, euh, cette, cette, enfin, cette grande envie aussi de changement, on peut avoir l'habitude de, de dire Non, non, mais là, clairement, dans euh, ma vie quotidienne, en fait, il euh, y a des choses qui ne pas, ça ne me, me convient pas, ça ne va plus, et on arrive à savoir, en fait, euh, ça, on arrive tout à fait, à savoir quand, quand, quand on arrive à un point on est très fatigué, on s'énerve, on est facilement, on a des douleurs parfois aussi articulaires, on, on se sent aussi euh, souvent déstabilisé, le moindre petit grain de sel dans la journée, et, euh, ça, ça peut vite prendre des proportions, qui euh, une enfin, extraordinaire, alors que ça n'a pas lieu. Et donc, toutes ces choses-là viennent nous dire que... Mais, ben, on est sur de l'inconfort et qu'on ben, pourrait peut-être aller justement à ce moment-là explorer euh, d'autres pistes. Mais c'est sûr que pour aller explorer d'autres pistes, il va falloir euh, sortir de ce qu'on appelle la zone de confort. Mais en fait, euh, je ne sais pas si vous, avez, si vous connaissez déjà la zone de confort. Je vous fais un, un rapide schéma. Voilà, un peu euh, moi je vois ça un peu comme vous voyez les comme euh, un galet qui tombe dans les avec les zones euh, voilà et en fait la zone de confort c'est euh, ça ici on est dans notre zone de confort et puis euh, quand on, on est en recherche des solutions pour euh, voilà. parce que les solutions souvent quand on les cherche elles vont pas être dans notre zone de confort sinon ce serait trop facile, mais pas. <rire> et donc, ce qui va se passer, c'est que les solutions, elles vont se trouver plutôt en dehors de cette zone, euh, chose qu'il va falloir euh, peut-être passer la première, euh, la première barrière, et puis peut-être la deuxième, et puis peut-être la troisième. Et donc, du coup, euh, pour aller chercher la solution, je ne sais pas moi, peut-être euh, la solution, elle est là, donc Solution, c'est ici. Et moi, je suis, je suis là, et bien du coup, euh, moi je prends souvent l'image euh, de la planche de surf. Et bien du coup, c'est un peu comme si on voulait partir de ce point-là pour aller jusqu'au point ici. Mais ici, on va avoir des super grandes vagues à surfer, et bien pour ça, il faut être un minimum équipé. C'est quand on parle de zone de confort, on peut beaucoup euh, avoir cette image de grande montagne à franchir. En fait cette grande montagne à franchir, tout le monde est capable de la franchir, c'est juste qu'on n'est pas équipé de la même manière et en fait l'équipement que l'on va avoir va être différent en fonction déjà de ce qu'on a traversé dans nos vies, mais euh, ça va être différent aussi par rapport à, à notre état d'esprit et, et donc ça, c'est aussi pour ça qu'il y a des coachs, des accompagnateurs, euh, des personnes qui, euh, qui qui en fait elles ont déjà un peu créé, qui euh, s'ont déjà appris à savoir ce qu'il fallait mettre sur le dos pour aller franchir la montagne, ou qui ont déjà appris à surfer pour passer, pour passer ces grandes vagues. Et donc, euh, bah, c'est intéressant de pouvoir ouais, se faire accompagner. Pourquoi Parce qu'on gagne euh, du temps, on gagne beaucoup, beaucoup d'énergie aussi, il faut le dire. On gagne beaucoup d'énergie et en fait, euh, ben, peut-être que euh, votre chemin, euh, là comme ça sur le papier, euh, là comme ça sur le papier, le chemin il va se faire comme ça. Mais peut-être que euh, pour vous, il va falloir passer par ici, décembre, pour descendre euh, et pour pouvoir aller de ce côté-là. Et ça, c'est vraiment euh, à chacun après. Mais une fois qu'on arrive à, à sortir de sa zone de confort, ça devient de plus en plus facile. Parce qu'on on à le faire. Et on se rend compte que les bénéfices et ce que ça nous apporte, enfin, c'est bien plus grand euh, que euh, parfois le, la peur ou la petite voix intérieure qui nous dit euh, « Non, qu'est-ce que tu es en train de faire Ça ne va pas. Euh, tu étais en train de… de on ne sait pas vers où tu vas. » Et puis imagine « Et puis si ça, et puis si ça, et puis si ça. » Mais en fait, il y a 10 000 possibilités. Mais souvent, concrètement, quand on a un bon état d'esprit pour aller chercher la solution qui nous convient, eh ben, on va euh, vraiment explorer et à chaque fois qu'on va se rendre compte que finalement, la solution vers laquelle on veut aller, ben, peut-être que, euh, je reprends mon fil, parce que j'aime vraiment bien c'est concret et quand vous pouvez avoir des images, mais peut-être que euh, ici vous êtes dans votre zone de confort, mon point c'est la zone de confort, vous en sortez, donc vous êtes ici, voilà. Voilà. vous êtes ici, et là vous vous rendez compte que euh, euh, pour aller à la solution, ça ne me, me concerne pas trop, je suis plutôt dans l'inconfort. confort, et ben je vais revenir dans la zone de confort parce qu'en fait tout est mouvement, et, enfin, tout est faisable et réalisable, euh, et on n'est pas... Euh, on n'est pas dans un monde qui est figé, nous non plus, on n'est pas figé. Donc en fait, on va chercher notre zone de, notre solution à dehors de la zone de confort. Et quand on va sortir, si on se rend compte qu'on est dans un l'inconfort, que ça ne nous convient pas, on peut revenir dans notre zone de confort et aller explorer plutôt euh, le chemin qui, euh, qui est à droite ou à gauche et se dire, eh, écoute, là, moi, euh, la zone.. Euh, ah, bah, par, par ce chemin-là, c'est plutôt confortable. Donc, bah, je, et là, euh, je suis ici, et donc vu que ça me, ça me va, bah, je vais aller un peu plus loin. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais en tout cas, il faut absolument avoir en tête que lorsqu'on recherche une solution, donc ça par exemple, c'est valable pour l'équilibre pro-perso, je les réflexe en dispo. Quand on cherche l'équilibre perso cette recherche va forcément passer par une sortie de zone de confort pour aller explorer en fait les possibles. Et quand vous pouvez le faire en plus en étant accompagné ou coaché, et ben c'est euh, d'autant plus agréable parce que euh, on a quelqu'un euh, qui euh, qui va être un peu euh, comme votre, euh, votre guide de montagne euh, ou votre euh, euh, comment dire, ou votre coach de surf, euh, ça va prendre à surfer les vagues, moi j'aime ça mais j'aime l'océan et en tout cas un, est un super élément qui, euh, dans lequel je suis assez euh, bien, euh, malgré, euh, malgré ça, que souvent je trouve que le vélo est un peu froide mais euh, j'y suis plutôt euh, super à l'aise et donc je euh, dire que euh, si j'avais eu jamais personne à m'apprendre à euh, savoir comment... Euh, magie, comment mettre ça se mange, planche, etc. Donc ça aurait été super compliqué, alors que là, clairement, quand on est accompagné, ça va déjà ça va beaucoup plus vite, on se moins mal aussi, et puis euh, ben, on, on gagne aussi beaucoup beaucoup d'énergie. donc ça c'est super super important. Mais, euh, ben, en tout cas je mettrai le lien, je vais aller le chercher tout de suite, le lien du podcast de l'épisode qui, qui est arrivé qui est arrivé samedi mais là, dans le, dans le voilà. donc, donc ça c'est le podcast qui est, qui est sorti à, qui est sorti samedi sur justement l'équilibre. Et je vais vraiment en une profondeur euh, sur ce podcast, notamment avec euh, l'image de euh, cette fameuse table de mixage avec euh, tous les curseurs Et ça, c'est vraiment important d'enlever l'image de la balance. Voilà. Bon. Ben, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions s'il si, si y a des questions moi j'avais j'avais quelques questions qui me qui me sont par, par Instagram parce que du coup en je, je, je ne pas de mots pour mais pour mes le, directs euh, y avait la question Il y avait la question surtout de comment en fait allier l'équilibre. Alors, comment on peut allier l'équilibre Là, pour ma part, en tout cas, moi, une ressource que je trouve formidable pour réussir à allier comme ça mes vies quotidiennes contre tout ce qui peut faire ma vie quotidienne, ça va être l'organisation. Pour moi, c'est vraiment... Alors, et puis après, bien sûr, dans l'organisation, il y a plusieurs outils. Ça, c'est vraiment des choses que je partage dans les accompagnements que je propose. Mais euh, c'est vraiment l'organisation qui va être pour moi une, un des C'est un peu comme... Euh, allez, pour reprendre l'image du surf, l'organisation, ça va être ma planche de surf. C euh, ça va être euh, ce sur quoi je vais m'appuyer pour pouvoir justement euh, euh, explorer euh, toutes les possibilités, euh, réussir à, à mettre euh, tout, euh, tout bout à bout, réussir à, à jongler voilà, dans, toute, euh, dans toutes les tâches et les choses que j'ai à faire dans mes journées. Euh, autrement aussi, autre, autre chose que je voulais partager lors de ce live, euh, depuis euh, aujourd'hui il y a un challenge un défi qui s'est lancé euh, sur mon compte Instagram un petit peu euh, vraiment par hasard mais j'ai trouvé ça formidable de se challenger notamment parce que euh, là en ce moment j'ai beaucoup, beaucoup, de choses euh, qui me prennent de l'énergie enfin, c'est ça me prend de l'énergie donc j'ai beaucoup de choses en ce moment, euh, comme on dit, beaucoup de choses sur le feu et donc ça me prend de l'énergie et euh, moi, donc je me suis dit, ok, j'arrive dans une zone qui va me demander beaucoup d'énergie, donc il faut que je fasse attention à moi et euh, que je fasse attention à ce que euh, l'énergie euh, ne sorte pas euh, n'importe où et n'importe comment. Et, et, et donc forcément, l'alimentation, c'est quelque chose qui est pour moi euh, un pilier fondamental aussi euh, dans, euh, bah, en fait, dans l'énergie que je déploie au quotidien. Et il faut savoir que le sucre prend énormément, énormément d'énergie à notre corps pour que euh, notre corps, bah, avec l'insuline, euh, euh, puisse euh, mettre euh, cet équilibre dans, euh, dans notre taux de glucose au quotidien, sachant que euh, souvent, dans nos journées, et bien, nos, notre taux de sucre c'est à peu près ça et votre corps il essaye il mal, euh, de prendre mal de faire une de trouver le, voilà, le, le la moyenne enfin le, le plat plutôt que le que les pics et donc euh, il fait de faire des pics comme ça entre le haut et le bas de notre de glycémie il demande beaucoup beaucoup d'énergie sauf que on mange beaucoup de produits sucrés enfin, en tout cas pour ma part c'est ce qui vraiment attiré par le sucre euh, et à chaque fois euh, je le sais, ça me, ça me prend de l'énergie, alors ça me, je suis bien, puis après, euh, je redescends et puis là, paf, je reprends du sucre, et je remonte et je redescends et ça, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc là, je me suis lancé le challenge de faire une semaine euh, zéro sucre. Alors bien sûr, euh, un fruit c'est autorisé, c'est du sucre, euh, des pommes de terre, du, il y a du sucre aussi, mais euh, c'est autorisé, euh, sucre naturel, mais par contre, tous les produits sucrés, J'enlève le absolument partout pour justement euh, réussir à garder mon énergie. Et puis euh, j'en ai parlé sur Instagram en story hier et euh, vous avez été euh, une je pense, quasiment 40 à euh, être euh, OK euh, pour euh, qu'on puisse euh, se challenger ensemble. Donc on est une quarantaine là. Euh, notamment via Instagram à se challenger, donc euh, je vais vous partager euh, voilà, les petites choses ou aussi euh, le fait que, quand j'ai envie de manger sucré ce que je mange pour euh, pour pallier à ça etc. Mais euh, en tout cas je trouvais ça vraiment génial de euh, pouvoir partager ensemble ce, ce, petit, euh, ce petit grand défi parce que pour quelqu'un qui, euh, qui est attiré par le sucre faire euh, euh, ne serait-ce que une semaine euh, zéro sucre et puis par contre, ce qu'il va falloir aussi faire, c'est euh, si derrière j'arrive à tenir encore plus longtemps, bah, ce serait chouette. Mais euh, si, euh, si derrière bon, bah, je vais introduire le sucre, en tout cas, c'est de le faire euh, vraiment euh, le plus intelligemment possible et donc de ne pas craquer sur une tablette entière de chocolat. Parce que euh, là, par exemple, avec Pâques, euh, là, tous les petits que j'ai là, ou, euh, au niveau du coup, bah, c'est. Euh, c'est le chocolat. Enfin, merci le chocolat. Euh, parce que très clairement, en fait, j'ai le, froid qui, euh, qui ne répond plus de, euh, de, de tout, de tout ce, cette charge que, que je lui donne en plus à, à, à traiter, parce que c'est ça en fait. On en a d'ailleurs parlé hein, beaucoup, beaucoup dans l'atelier avec... Euh, avec Nadia Christensen, l'atelier un printemps au top, parce que chaque saison avec Nadia, on vous prépare des ateliers pour aller vers une saison euh, au top, donc on a fait l'hiver au top, le printemps au top, et puis là, on, on va préparer doucement euh, l'atelier pour un été au top, et, euh, et on en parle souvent, ce qui se passe c'est que euh, c'est qu'on a tendance à savoir exactement ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. <rire> on ne le fait pas, ou on va le faire quelques jours, et puis... Euh, Craquage, euh, craquage chocolat ou craquage autre euh, parce que euh, parce qu'il y a eu un événement une, une source de fatigue qui fait que notre corps va, va aller se tien donc le mieux bah, là par exemple c'est de ne plus avoir de chocolat donc si moi j'ai encore les chocolats de pâques des enfants et là je me suis dit j'ai euh... par contre je bois beaucoup plus puisque à chaque envie de chocolat ou euh, d'autres euh, non, moi c'est surtout vraiment le chocolat. Là, je vais vers soit tisane, en ce moment je fais beaucoup tisane. menthe menthe et aussi l'ortille. Beaucoup l'eau aussi, le tisane d'hibiscus. Et puis un peu de thé. Là, je bois aussi un, deux cafés max par jour. Un le matin à 10h30 et l'autre aux alentours de 15h. Mais pareil, sans sucre, c'est des cafés allongés. Euh, euh, voilà. C'est euh, ma façon à moi d'organiser de, de euh, entre, euh, entre la théine, enfin, qui se compose, enfin, voilà. il y a plusieurs particules à l'intérieur, plusieurs, parties, là, enfin, plusieurs, parties, plusieurs, plusieurs euh, composantes, et puis la caféine également. Donc, ça, j'essaye aussi de, de faire attention, de ne pas euh, être euh, et sur le café et sur le thé en même temps. Donc, euh, je, en ce moment, je suis vraiment beaucoup sur les tisanes ou les os aromatisées parce que euh, voilà, ça permet d'équilibrer aussi euh, notre, euh, toutes, euh, toutes ces choses que l'on met dans notre corps qui est plutôt une très, très bonne machine, comme on dit. Faut-il vous faut payer les bonnes choses et puis pas, pas saturer par, par des gourmandises? Et donc, euh, voilà. Euh, je t'invite en tout cas à venir rejoindre toutes les euh, belles amis cocottes qui, euh, qui, su, qui vont suivre ce challenge et qui suivent challenge en même temps que moi cette euh, semaine 08. Bon bah, on est arrivé à la fin de ce cocotte café, euh, on se retrouve cette semaine pour euh, donc, euh, la lettre cocotte ce soir qui est envoyée dans vos boîtes mail, le lien pour vous inscrire à la lettre cocotte c'est en dessous. Euh, et puis, Également ben, sur Instagram, hein, quasi quotidiennement par les stories, les posts. Et puis chaque samedi matin, on se retrouve pour l'épisode du podcast. Et donc euh, ce samedi, l'épisode du podcast, parce que je peux vous délivrer donc, le podcast qu'il fait. Euh, ce samedi, c'est comment apprendre, enfin, comment gérer et apprendre à éviter son niveau de fatigue. Et c'est quand même. Euh, plutôt pas mal de pouvoir connaître, euh, connaître et apprendre à s'écouter, notamment pour savoir euh, bah, jusqu'où en fait il ne faut pas aller, surtout. <rire> bon bah, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très belle journée, un très bon début de semaine, une très belle semaine aussi. Et puis on se retrouve très vite. Ciao